Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Time Between où il sera question de les enfants de la mer de Hayao Watanabe. Alors résumer l'histoire des enfants de la mer ça va être un petit peu compliqué mais on va s'y essayer. En gros c'est l'histoire de Ruka qui est une jeune fille japonaise, a priori au lycée, qui commence ses, euh, ses vacances d'été. Donc au début elle fait du, euh, du handball, tout se passe bien, mais après s'être fait faire envoyer de son équipe, elle se dit que son été va être un peu long et c'est finalement là qu'elle va rencontrer, rencontrer Umi et Sora. Et ces deux adolescents eux par contre sont des enfants de la mer. c'est-à-dire qu'en gros ils ont été élevés par des, euh, par des éléphants de mer. Et non seulement ces enfants de la mère vont, euh, enfin, arrivent à communiquer, avec les baleines, les dauphins, etc. Mais ils ont une aisance dans l'eau qui est complètement surnaturelle. C'est-à-dire qu'ils arrivent vraiment à se déplacer dans l'eau comme s'ils étaient sur Terre sans trop de problèmes. Et dès le départ, le film travaille un petit peu cette arrivée de l'océan comme étant presque un personnage du film. Par exemple, au tout début, euh, Ruka est un petit peu déprimée parce qu'elle vient de se faire renvoyer de son équipe de handball. Et euh, durant cette déprime, elle va se mettre sous un pont mais un pont euh, qui sert en fait un petit peu de bras d'évacuation d'eau euh, pour la ville euh, du coup ça mène directement à la mer et du coup euh, quand elle déprime il bah, y a la mer qui est dans le champ qui occupe la majorité du cadre et petit à petit en fait non seulement l'eau va occuper la majorité du cadre mais va même en fait euh, occuper la lumière c'est à dire que euh, vous savez ces espèces de reflets d'eau euh, quand il y a de la lumière à l'intérieur et que ça fait des espèces de super jolis reflets et bah, ça va se projeter petit à petit sur le visage de Luca, qui petit à petit bah, va se rendre compte que son été n'est pas terminé et qu'elle peut se relever euh, de cette déception là et ce n'est qu'un exemple parmi une centaine. Watanabe a déclaré dans une interview qu'il a accordée pendant le Festival d'Annecy qu'il avait parsemé le film de petits indices qui servent à expliquer la place des personnages dans le monde. Un monde qui est notamment divisé entre terre et mer. D'un côté, on a Ruka qui marche sur le trottoir, elle est à sa place. Et de l'autre, on a Umi qui lui marche en équilibre sur des rails de chemin de fer. Il est littéralement... Entre deux mondes. Pareil pour les enfants de la mer, Umi et Sora, quand ils sont sur terre, ils sont toujours représentés portant des baskets qui sont trop grandes pour eux. Et ces baskets, c'est le premier vêtement qu'ils enlèvent quand ils vont dans la mer. Sur terre, ils sont littéralement mal dans leur pompe, alors qu'en mer, ils sont eux-mêmes. Et ces exemples ne sont que ceux qui sont cités par Watanabe pendant son interview. Le film est rempli de petits détails symboliques et je pense que ça doit rendre le revisionnage du film très plaisant pour ceux qui aiment bien aller un petit peu à la chasse aux détails dans les films. Alors sans rentrer tout de suite dans les détails du scénario, euh, en termes de mise en scène, le film fait le choix d'être vraiment dans une narration très très interne, c'est-à-dire qu'en fait on a vraiment que le point de vue de Luca sur les événements et non seulement ça va se traduire par des voix off mais aussi pas mal par son montage. C'est-à-dire par exemple à un moment donné il y a un océanologue qui parle avec Luca et qui lui explique que les baleines communiquent euh, par ultrasons et que du coup vu que le son se propage très vite dans l'eau et beaucoup plus loin que dans l'air, eh ben elles arrivent à communiquer sur des distances qui sont euh, impensables pour un être humain. Et à ce moment là euh, il y a un un plan assez court sur des Tokiwoki, et en fait ça montre comment Ruka raisonne. C'est-à-dire que quand l'océanologue quand lui parle de communication à longue distance, elle, elle pense à des Tokiwoki. Tokiwoki qui sont dans la salle, hein. c'est pas non plus un plan gratuit qui sort de nulle part, c'est que dans le, la salle dans laquelle l'océanologue lui explique ça, il se trouve qu'il y a des Tokiwoki. Et du coup le film va pas mal travailler sur ça, sur comment on représente les pensées de quelqu'un, à travers le montage et non pas seulement à partir de la voix off. C'est intéressant notamment quand on sait que l'auteur du manga original, Daisuke Igarashi, qui a participé à la production du film, a accepté de repenser son récit pour que ce soit Ruka le personnage principal, ce qui n'était pas le cas dans la version de base. Ça a dû demander un sacré travail d'écriture de sa part. D'ailleurs, au-delà de ça, Igarashi a autorisé Watanabe à rajouter des éléments qui n'étaient pas présents dans le manga. Par exemple, Ruka chante une espèce de comptine assez souvent dans le, dans le film, qui n'était pas présente à la base dans le manga. C'est bien Higarashi qui a écrit la comptine, mais c'était Watanabe qui a eu l'idée de rajouter une comptine pour créer une litanie tout au long du récit. Bon, pour parler d'un film qui se passe en pleine mer, on est plutôt pas mal, non Alors, en termes de technique, j'ai le malheur de ne pas être illustrateur et de ne pas vraiment connaître les techniques d'animation d'aujourd'hui, donc je vais être un tout petit peu moins précis que quand c'est du cinéma traditionnel. Et je m'en excuse à tous les illustrateurs, illustratrices, graphistes, qui vont regarder cette vidéo. Le film mélange pas mal d'animations et en 2D et en 3D. Notamment l'océan et toutes les créatures marines sont assez généralement en 3D. Il y a quelques plans où ils sont en 2D parce que ça devait être trop chiant à animer. Mais globalement tout ce qui est dans l'univers marin est représenté en 3D. Alors que l'univers terrestre, là on va plutôt être sur de la 2D classique entre guillemets. Comment te dire ça poliment Red T'as vraiment pas l'œil pour les techniques d'animation. Et oui parce que les séquences de l'océan ont été réalisées en 2D. Et la 3D n'a servi qu'à sublimer certaines parties, notamment les bulles, qui étaient impossibles à faire en animation traditionnelle, et quelques contourings de certains poissons. La 3D en fait a été utilisée un petit peu comme de la post-prod, c'est-à-dire que par exemple pour des bandes sardines, eh bien les sardines étaient animées en 2D, mais ont été multipliées pour avoir vraiment un effet de groupe un ordinateur. Watanabe a été intervallier puis illustrateur dans une période où la 3D existait très peu voire pas du tout. Donc il est naturellement plus attiré par l'animation traditionnelle. Il explique notamment dans une interview qu'il trouve dommage qu'au Japon, les écoles passent de moins en moins de temps à apprendre le dessin papier à ses élèves. Mais Watanabe ne se laisse pas aveugler par ses préférences. Pour montrer un univers aquatique avec plein de créatures marines à l'intérieur, il savait qu'il allait devoir recourir à l'animation de synthèse. Mais au final, le mélange entre la 2D et la 3D reste assez subtil, c'est assez dur de faire la différence entre l'un et l'autre tout simplement parce que les deux sont très souvent mélangés. Par exemple, les vagues de l'océan ont effectivement été dessinées en 2D, mais elles ont été retouchées ensuite par un ordinateur pour leur donner plus de texture, plus de matière. Alors que les baleines, elles, sont de base animées en 3D, mais un petit peu la manière de la rotoscopie ont été retouchées en 2D. Ensuite, on a la force des deux techniques réunies en un film. Alors, faut quand même être prévenu avant d'aller voir ce film qu'il a un rythme très hauteur. C'est-à-dire qu'on est très proche d'une errance, en fait. Il n'y a pas vraiment de scénario qui avance d'un point 1 à un point B. On est globalement plus sur des personnages qui se cherchent et qui cherche un sens à quoi faire. Du coup, on est assez loin du, du Disney, par exemple, où très vite bah, l'élément perturbateur arrive et hop, on enchaîne sur l'histoire. Là, il n'y a pas réellement d'élément perturbateur. Enfin, s'il y en a un, mais euh, il arrive un peu comme un cheveu sur la soupe et il change pas tant le récit une fois qu'il arrive. Il le change à sa conclusion, euh, forcément. Mais au début, quand il arrive, c'est pas... un événement comme un autre, presque. Du coup, il euh, bah, faut être prévenu que le rythme du film est un peu euh, un peu bâtard. Oh, le vent qui n'est pas d'accord avec moi, quoi. Je me fais juger par un petit chien qui est là-bas, qui, qui a essayé de m'attaquer et d'attenter à ma vie. Scandaleux. Et si on se mettait là, alors oui, baignade interdite, mais, euh, mais par contre, je peux me poser comme un gentleman. Bon, eh bien, il est temps de mériter ce chapeau parce que là, il y a une espèce de forêt en face de nous. Allons-y. Oh là là, à frotter tout seul les rivages d'un fleuve dangereux, entouré d'une végétation hostile et attaqué par des animaux féroces. Ah, excuse-moi, mauvais script. Toi, tu es juste à côté d'un fleuve parfaitement calme et la créature la plus dangereuse des environs, c'est très certainement un coquer en hypoglycémie. C'est ce qu'on appelle un cul-de-sac dans le jargon, donc on va faire demi-tour. Et alors là, au moins, le film m'a quand même complètement perdu sur son scénario. C'est sur l'arc de Jim et Anglade, qui sont deux personnages qu'on doit voir pendant 4-5 quatre scènes, quatre, scènes, et qui mettent une espèce d'enjeu sur qu'est-ce que c'est que la fête. C'est un, un, un élément de scénario qui arrive assez vite, donc je, je ne suis pas dans une zone, une zone spoiler. La fête, en gros, apparemment, c'est un événement qui est censé arriver euh, avec les créatures marines du monde entier. Mais on ne sait pas trop pourquoi ni comment. Donc, du coup, bah, en regardant le film, je me suis dit bon, bah, c'est un truc qu'on va apprendre à découvrir petit à petit. Et notamment via Jim et Anglade, qui sont des espèces de, de scientifiques qui euh, recherchent un petit peu, enfin, font des recherches sur ce phénomène. Je vais me casser la gueule. Sauf que nada. C'est-à-dire que toute cette histoire de fête, etc. Alors, je ferai une partie spoil pour vous expliquer un petit peu le, ce qu'est cette fête euh, dont on parle tant. Les chroniques ciné sur YouTube, elles n'ont pas des jingles pour les zones spoilers mais en tout cas, en termes de recherche de ce que c'est, euh, ben le scénario s'arrête assez vite. C'est-à-dire que tout cet arc narratif avec Jim et Anglade, qui sont donc deux, deux scientifiques, va s'arrêter très très vite. Comme l'a dit Red, ce final nécessite à lui tout seul une zone spoiler. Non mais sérieux, il n'y a pas des jingles pour les zones spoilers chez les Youtubers Mais au-delà de ce final, il y a beaucoup d'arcs narratifs qui sont expulsés au fur et à mesure du film sans que ce soit vraiment expliqué pourquoi. Red a parlé des océanologues, mais il y a aussi une histoire de fantôme de la mer qui est une histoire qui disparaît complètement passé la première heure. Pareil pour cette histoire de météorite, à la fin du film ça prend de l'importance, mais entre l'introduction de cette météorite et son utilité finale, il bah, n'y a aucun développement. Créer ce qu'on appelle du hors-film, c'est-à-dire un élément qu'on ne va pas immédiatement expliquer dans le film, mais qui est quand même présent, c'est pas mal, ça crée de l'ambiance et ça crée une mythologie. Mais ça ne rend pas le récit super clair. Quoi. Et là, pour euh, avancer dans cette chronique, il va falloir que je vous parle de ce qui est à mon avis le défaut principal du film, mais que je ne peux pas vraiment aborder sans spoiler honteusement sa fin et notamment révéler c'est quoi cette fête. Bah si vous voulez un avis intermédiaire euh, sans spoil pour aller voir le film, globalement si vous voulez vous régaler les yeux, euh, allez-y. Si vous aimez les films contemplatifs et que vous n'avez pas forcément besoin d'explications sur pourquoi les personnages agissent, allez-y. Ce qui n'est pas du tout un défaut d'ailleurs de ne pas expliquer pourquoi les, les personnages avancent. Il y a des films très contemplatifs ou finalement les objectifs des personnages, bah, on s'en fout un peu, c'est pas très grave. Par exemple Ghost Story, c'est un film que j'ai adoré, alors que clairement les objectifs d'un fantôme, euh, bah, c'est un petit peu compliqué quoi. C'est bon, on est bien, on est entre gens qui soit ont vu le film, soit s'en fiche du spoiler de la fin. Et bah c'est parti. Par tous les dieux, il nous faut un jingle. Spoiler des films, c'est pas très bien. En règle générale, faut pas faire ça. Non, non, non, non, ne pas. Mais pour les besoins de cette vidéo, je vais devoir un peu spoiler, je suis désolé. Bienvenue, cette zone spoiler. Puis yeah, si vous le pouvez encore. Parce que moi je vais spoiler parce que ceci est une critique vidéo. Alors une petite balance des blancs plus tard, parce que je me suis rendu compte que c'était complètement bleu, les plans d'avant, et le bleu je déteste ça. On bah, Va faire de la natation dans de l'acétone. On est donc ici dans la zone. Spoiler. Alors, alors du coup cette fameuse fête qui est donc l'élément central du film... Oh putain... En gros, pour résumer, la fête, ce fameux événement euh, qui est teasé pendant tout le film, c'est l'anniversaire de l'univers. C'est-à-dire que quand Ruka arrive à la fête, donc une fois qu'elle arrive à atteindre cette baleine qu'elle suivait depuis le début, et ben, elle se transforme en l'univers. Ah ouais, on en est là, ouais. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, elle arrive dans la baleine, on a droit à, sans déconner, 20 minutes de délire incompréhensible où Luca euh, se transforme en océan, en planète, en galaxie, en univers. Elle nage avec des, des baleines de lumière. Ça, C'était long mais bordel, qu'est-ce que c'était long C'était super chiant parce qu'en fait, l'idée elle est résumable en deux minutes et le film étire ce délire ésotérique pendant 20 minutes. C'est imbuvable. Alors, mettons un petit peu de contexte. Si cette scène est potentiellement aussi dure à recevoir pour le spectateur, c'est qu'elle n'a finalement eu qu'une seule scène en amont pour l'introduire. C'est une scène vers le milieu du film où un océanologue explique à Umi Sora Eroka ce qu'est la matière noire et ce personnage fait le lien entre l'océan et l'univers en disant que la matière noire c'est ce qui unit la mer, les hommes et les étoiles. Alors oui, sur le cahier des charges la scène de fin est introduite en amont parce que quelqu'un a dit à un moment que l'océan était lié aux étoiles. Enfin c'est un tout petit peu léger comme lien quand même. Et en plus cette explication sur la matière noire et faites avec des yeux de croyants. Je vais pas vous faire un cours d'astrophysique, hein, on est dans une émission de ciné. Pour ça, allez voir la chaîne d'Astronoïque En plus, il a déjà fait un épisode sur la matière noire, alors tous vous goupille ah ah Mais je vais quand même essayer de vous résumer les déformations opérées par le film. La matière noire représente 90% de la matière de l'univers. Ok, alors déjà, affirmer ça sans prendre aucune pincette, alors qu'on n'est même pas sûr que la matière noire existe. Ces limites, pourquoi pas, c'est le lien qui unit toutes choses, la mer, les humains et les étoiles. Oui, de ce qu'on pense savoir de la matière noire, elle est là où la matière physique s'arrête, donc cette phrase, c'est globalement dire l'eau mouille. C'est très poétique, mais enfin on n'est pas bien avancé. Il existe un sens à tout ce qui nous arrive, parce que dans ce lien est contenu la sagesse de l'univers. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, là on est dans de la croyance. Pas des plus originales, en plus. Le film prétend traiter du sujet, c'est quoi la vie Et, si on n'a pas de définition claire, comment en représenter la grande... Le problème, c'est que le film prétend accomplir cet objectif en utilisant des théories scientifiques, pas des faits, des observations animales... Oui, non, parce que la scène dont Red vous a parlé où les baleines communiquent à distance, c'est juste du grain à moudre pour le film qui dit « on est tous liés ». Et des mantras religieux. Si tu veux t'émerveiller devant le miracle de la vie, pourquoi pas mais fais-le comme dans Angel A de Luc Besson. C'est un film qui est une véritable ode au courage personnel et au dépassement de soi-même. Et c'est un film emprunt de religion, mais qui ne prétend pas avoir de fondement scientifique. Et en plus, ben c'est pas du tout les plus belles scènes du film. Vraiment, parce qu'il y a tellement de détails à la seconde, tellement de galaxies, d'étoiles, de machin que c'en est assez moche en fait, c'était assez désagréable à regarder, il y a trop de détails. Alors je sais que j'ai l'impression de rager, mais c'est que vraiment pour moi j'avais l'impression de voir un film bête. C'est-à-dire un film qui a pris un concept scientifique sérieux et compliqué à expliquer, je veux pas vous expliquer ce que c'est que la matière noire comme ça, j'aurais pas les mots, mais c'est un élément qu'on doit prendre avec un minimum de sérieux, surtout quand on a un film qui s'adresse un petit peu à des gosses. Red ne dit pas ça parce qu'il s'agit d'un film d'animation. Watanabe a déclaré en interview qu'il voulait faire un film Transgénérationnel qui pourrait parler autant aux enfants qu'aux adultes. Il y avait des enfants dans la salle, bah je peux vous assurer que leur mère a passé un sacré mauvais moment. Elle a passé toute la séance à essayer d'expliquer à ces pauvres gamins ce que le film essayait de leur baragouiner comme concept chelou. Le film ne fait aucun effort de lisibilité ni pour le jeune public, ni pour un public qui serait potentiellement sceptique par rapport à son message. Ah vraiment, j'avais l'impression de voir un film qui a été écrit euh, par Pierre Rabhi quoi enfin, c'est ridicule, c'est vraiment de la mauvaise écriture. Et pas seulement dans le fond, parce que dans le fond, j'aime pas du tout cette morale qu'on est tous reliés, euh, Dieu nous regarde tous. C'est une morale qui est ultra réactionnaire, je trouve. Mais en plus, les personnages qu'on suit, euh, ils ont absolument pas été construits euh, pour affronter ça. En fait, c'est un petit peu comme si c'était Chewbacca, euh, le dernier Jedi. C'est-à-dire que si tu veux faire un scénario avec une quête ésotérique, eh bien, il faut des personnages qui ont été construits, qui ont été taillés pour ça. C'est-à-dire que la nana, elle est devenue l'univers, elle a regardé Dieu dans les yeux, elle est, elle est devenue une espèce de Christ cosmique dans un vaisseau spatial, avec des baleines qui volent, putain, ce film est débile. Tout ça, pour pardonner à une nana qui lui a fait un croche-pied. Est-ce que on peut se rendre compte de la stupidité de l'accomplissement du héros là-dedans. Parce que en plus, il y a un autre élément de scénario qui aurait pu faire euh, le taf, c'est sa mère. Parce que sa mère, tout au long du film, elle est on la voit pas beaucoup, mais en gros, elle est alcoolique, elle s'occupe pas beaucoup de sa fille, elle a des problèmes avec son mari. Donc là, il y avait un truc à résoudre, il y avait un problème de fond à résoudre. Et là, à la limite, si tu veux faire un film sur Dieu, pourquoi pas J'aurais quand même pas aimé le fond, mais sur la forme, j'aurais dit, bon bah voilà, il y a un objectif qui a été accompli par ce personnage, grâce à son épiphanie, grâce à sa rencontre avec Dieu. Mais sauf que la mère, elle s'en sort tout seule. Elle s'en sort toute seule, c'est-à-dire que bah, elle arrête l'alcool parce que son mari vient la voir et lui dit, écoute, je pense qu'on peut refonder une famille, blablabla. Et du coup, tout est résolu. Du coup, euh, Dieu n'a servi à rien. Même si je fais un effort pour être un peu objectif et me dire « bon, le film défend un truc que je n'aime pas, mais allons plus loin », je trouve que c'est quand même raté parce que Dieu n'accomplit pas grand-chose dans ce film, finalement. C'est... C'est la fin de la zone spoiler. Je tenais à vous le dire. Alors, pour clarifier tout ça sur la forme, le film est globalement un tour de force. Il y a des montagnes de plans cultes, il y a une multitude de moments qui prennent réellement aux tripes, il y a des idées d'éclairage de fou, Mais sur le fond, le film est toxique. Il pousse les gens à rêver et à croire, plutôt que de réfléchir et de savoir. Mais si on peut analyser une œuvre d'art sur la forme, avec des critères formels, eh ben, en juger le fond, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que chacun a sa grille d'analyse, et... Personne n'a réellement une grille d'analyse absolue. Un utilitariste vous dira, une œuvre belle, c'est une œuvre qui est utile. Par exemple, la tour Eiffel, à l'époque de sa construction, n'a trouvé grâce aux yeux de la mairie de Paris que parce que c'était une antenne radio. Pas parce que c'était une prouesse architecturale de malade. Un fan d'Aristote vous dira qu'une belle œuvre d'art, c'est une œuvre qui vous permet d'expurger toutes vos énergies négatives. Dans Le Seigneur des Anneaux, c'est du côté de Sam que se porte la vertu et c'est lui qui expurge les pulsions maléfiques de Frodon, et à travers lui, euh, celle du public. Donc ce que j'ai trouvé détestable dans le film avec ma grille de lecture, bah, sera potentiellement la raison exacte qui fait que vous allez peut-être aimer ce film. préférer croire à savoir, pour moi c'est un des grands mots de notre temps, mais faisant de la critique ciné, bah, il faut que j'accepte le fond que le film essaie de me donner, voir ce qu'il a offert ensuite. Mais au-delà de la thèse défendue par le film, que je trouve critiquable en soi, ce sur quoi je veux vraiment mettre l'accent, c'est la forme argumentative que prend le récit. Le film se sent obligé de scientifiser ses arguments, bah sinon il sait qu'il va passer pour un illuminé. Sauf que du coup ça en devient un film malhonnête dans sa démarche et c'est super triste vu la somme de talents hallucinant qui est emmagasiné dans ce film. Donc voilà, je ne peux pas vous conseiller ce film. Pour chaque moment agréable à l'œil. Il y en a un qui est particulièrement désagréable pour le cerveau. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de Time Between. Si ça vous a plu, bah vous savez ce qu'il vous reste à faire. Hein. C'est le petit pouce bleu qui fait plaisir, le gros partage qui fait très plaisir, et puis bah, on se voit euh, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Hein. Allez, Blue, t'as quoi à dire sur ça Alors, moi j'en dis que c'est toujours moi qui me tape le mixage, le montage, le derreur ou n'essaie même pas de m'interrompre avec le générique, espèce de...